bien-aimés qui me suivaient sur lesavertis.net sur notre chaîne Youtube Les Avertis que Dieu vous bénisse abondamment euh, merci pour tous ceux-là qui ont euh, réagi par rapport aux, aux précédentes émissions que nous avons faites euh, que Dieu vous bénisse pour cela euh, aujourd'hui nous avons un, un nouveau thème que nous voulons réellement partager avec vous ce thème je ferai un effort de le traité en français en Lingala. Comme vous savez, notre chaîne, depuis quelques 3-4 ans, nous nous sommes donnés plus à, à exhorter en Lingala, puisque nous avions comme l'impression que ceux-là qui viennent nous visiter souvent sont de Lingalafones, bien des gens qui parlent Lingala, mais nous ne voulons pas exclure d'autres gens qui ne parlent pas le Lingala. C'est ainsi que nous sommes en train de fournir ses efforts au fait de faire toujours toutes les deux langues. Cela va nous aider aussi à vous atteindre, vous toutes ou tous qui ne parle pas le Lingala. Et comme je le dis souvent dans mes émissions, si tu es intéressé à un terme donné, que tu as peut-être décou découvert, découvert, découvert dans notre site ou dans notre chaîne, si tu penses être intéressé par rapport à ces termes, Écrivez-nous si tu veux que nous travaillions ou bien nous euh, vous présentons ces thèmes en français. Nous allons le faire sans problème. Voilà. Que Dieu vous bénisse pour euh, nous avoir euh, visité puisque si cela est votre première fois que Dieu soit loué puisque il n'y a rien au hasard en fait. Dieu ne fait rien au hasard. Nous voulons euh, prier pour traiter de ces thèmes que vous voyez. Le thème euh, que nous intitulons les femmes qui portent des cheveux artificiels au maquillage iront-elles en enfer C'est une question que nous avions posée puisque il hum, y a deux, c'est que nous avions il y a de cela quelques temps que nous avions reçu beaucoup de de, donc, de questions pour donner notre point de vue. Nous avions essayé de parler de ça, mais pas en long et pas vraiment en détail. Nous voulons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, rentrer vraiment dans, dans le détail euh, de ces thèmes que le Seigneur nous a aussi déjà édifiés. Mais nous voulons présenter ces thèmes pour ceux-là ou celles-là qui vont suivre cette vidéo. Et si cette vidéo ne t'intéresse pas, mais tu penses que ça intéresse une personne que tu connais, tu pourras toujours, n'est-ce pas, donc euh, le partager ou la partager, la vidéo. Nous allons d'abord prier. Yeshua, nous voulons te dire merci pour euh, ton amour, pour ta grâce. Papa, merci pour nous avoir donné ces moyens pour euh, euh, réellement transmettre le message que tu nous as donné. Nous voulons que tu puisses nous parler par ton esprit. Et nous voulons que celle ou celui qui va nous suivre puisse réellement euh, comprendre quelque chose. Et tout ceci, nous le faisons pour euh, la gloire de ton nom, Yeshua. Nous avons ainsi prié. Amen. Les femmes qui portent des cheveux artificiels et maquillage iront-elles en enfer La question, je la repose en Lingala Basi oyo ba tchaka ba yaba mèche, to ba faux cheveux, naba maquillage. Ba maquillage yakoza e la yamisu, yakoza e la yanzoto, yakoza e la yamanzaka. Est-ce que Basi wana ba okende li ou enfer? Um, pour ceux-là qui, uh, qui ont eu le temps de nous visiter, en fait, euh, ils sont déjà euh, comment, informés par rapport à notre façon de faire. Je vais essayer un peu de donc, dans quelques, en quelques mots, je veux dire. En fait, les avertis, ce n'est pas une église. Quand je dis église ici, je dis, je parle de l'assemblée, en fait. Ce n'est pas une assemblée quelconque. Ce n'est pas aussi un groupe qui, a, qui veut en fait se transformer en. en Ensemble, non, ce n'est pas ça. Euh, les avertis, c'est en fait un message que le Seigneur nous a donné en 2014, puisque lorsque nous étions dans des systèmes établis par des hommes, le Seigneur, par sa grâce, nous a euh, appelés cette fois-là pour euh, avertir son peuple. Et il nous a donné quelques messages, puisque moi, par, euh, donc, euh, euh, euh, s'il faut que je parle de moi, euh, je passais beaucoup de temps dans des assemblées euh, j'ai servais là-bas quand je dis assemblée c'est-à-dire des dénominations je servais là-bas et j'ai connu beaucoup de choses aussi mais si c ça ne dépendait que de moi je n'allais pas être quitté euh, essayais à l'interne euh, de, de changer un peu de donne tout ça jusqu'à ce que le Seigneur lui-même m'a fait sortir de là. Donc Gaï il longo a pos problèmes ou bien os pasteur tout ça a non non non non après avoir utilisé gaï dimension mususu zambé a plaît que na format libanda pos na peut-être vous savez lorsque tu es dans tu te trouves dans une piscine par exemple chaleur ou un la piscine moutoza libanda qui est sur la côte de la Malie. Mais il y a comme ceux qui sont venus à la ils allaient savoir. Il y a une deux fois, même Yeshua, il allait de village en village, de ville en ville. Pourquoi Parce que ceux qui vendent des places, ils ne sont pas venus Yeah, bon, il y a un ami qui dit souvent qu'on est une infraction. <rire> ça dit que comme le collègue ba, ba a dit, que loba ont été battus, vraiment la valeur, t ont un peu vraiment sa Bien sûr, ils ne sont pas cœur, mais un peu et comme on a dit battus, donc camarade, camarade il ça ont été battus, euh, comment dire, il y a crédibilité, il y a respect, alors, euh, donc, euh, à 30 ans, il y a un il y a un monde qui est choué, il a un monde qui est il y a un qui il un il y a un il y a un monde qui ans il y a un il y a un ans et a un il y a un un vous voyez puisque la moisson c'est pas ils ont on a vu quelques frères, sœurs au à mais église, est implanté en Allemagne, en France, ton en Irlande, mais ça partout, on a ensemble pour réellement faire avancer l'œuvre de Dieu. Le but, principal est que la qui la personne de Yeshua la personne de Jésus-Christ. Pourquoi Puisque c'est au est qu'est « batou »,« batou », c'est focalisé, pas « battuité. ». C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les hommes, les humains, se focalisent au, au, à do, donc à d'autres humains. Comme la Bible nous dira que malheur à, à, à, à, à l'homme, qui se confie dans l'homme, puisque la confiance, nous devrions la mettre en Dieu. Maintenant, notre mission à nous, c'est d'abord de vous avertir des choses que nous avions peut-être aussi euh, euh, vécues, après, tu que a été un n'est-ce pas? Par rapport à une petite expérience que le Seigneur nous a donné tu as partagé un et nous avons dit que nous avons dit que nous que nous allons dit que nous que nous dit que dit que dit que centré, dit que dit que dit que nous nous dit que nous avons que nous nous avons dit que que c'est que l'église considérait c'est d'abord toi le temple construit, c'est toi euh, celle ou celui qui m'écoute. Si tu as besoin d'un groupe de gens pour euh, essayer un peu de faire avancer, n'est-ce pas, ta foi, ou bien de nourrir ta foi, là c'est légitime, c'est légitime, c'est pas un problème, tu peux toujours nous contacter, tu nous avancer d'un pas, mais ce qui est important à retenir ici, c'est notre mission est purement évangélique, nous prêchons la parole de Dieu, côté amour. Okay. Donc il y a Jean 3, 16, hein? car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Deux fois, lorsque nous venons avec des messages, par exemple, pour Nako, qu'on dénonce par mauvaises œuvres, tu vois, tu es toujours par recommandation. Il y a un exemple. Sinon, tu es y à chaque jour, puisqu'il se passe tellement de choses au monde, mais nous venons réellement par recommandation de Dieu pour nous faire un message qui dénoncer des œuvres qui ont travaillé contre l'évangile. Alors, dans le cadre de ce qui est tu as partagé le terme. Ce c'est un terme aussi euh, controversé. Ah, ça dit, il y aura euh, de points de vue différents. Il y aura d'autres gens qui vont peut-être aussi mal comprendre. Il y aura d'autres gens aussi qui vont, je veux dire, euh, comprendre ce que je veux dire, mais euh, donc, euh, donc à l'envers ou au travers. Mais je demande à ce que Ozo Landanga y tia vraiment tant. puisque cette cette vidéo cette vidéo tout ça l'a un peu moulai. Peça matanaio Ozo qu'est-ce que le Seigneur nous a réellement enseigné, puisqu'avant de venir devant vous j'ai avalé des choses de la part du Seigneur que je vais partager avec vous et surtout nos sœurs et vidéo ils ont d'abord pour nous hein, bah sœurs, alors ma bah frère lingi bah, l'ingibaye, bah, bah, euh, pourquoi pas des jeunes filles pourquoi pas les mariés ou célibataires Mais hein? vraiment euh, ces thèmes, les femmes qui portent des cheveux artificiels et maquillage, ils ont des thèmes d'actualité et ne nous cachons pas de face. Ils ont vraiment discuté ici et là. Ça fait longtemps qu'ils ont fait Facebook. Ils ont fait Facebook Facebook pour des raisons personnelles, pour des raisons disciplinaires. Mais il y a des fois aussi des bien-aimés qui ont fait Facebook comme il y a un mouvement sur makambo mingi sur le euh, donc les cheveux artificiels ou bien euh, donc on peut communément les mèches mitou et puis des maquillages tout ça et alors nous voulons réellement partager avec vous sur cela voilà alors il y a trois tendances au dans les caïco en préparant donc euh, cette exhortation cette édification pourquoi pas prédication? J'essaie un peu de, de de faire une étude aussi, hein, voir ce qui se passe. Il y a au fait au moins trois tendances de gens qui parlent de ces termes souvent. Et euh, déjà avant de vous parler de ces tendances, je vais vous dire ceci. Aux Indes, par exemple, il y a euh, deux donc deux types de races. Hein, donc pas indien. Il y a d'autres qui sont plus sombres, comme nous, c'est-à-dire hein, noirs. Il y a d'autres qui sont un peu clairs, tout cela. Alors, et ça, là-bas, il y a des collègues indiens, hein, tout comme il y a une compagnie, qui y a pakistanais, tout ça. Donc, on parle de ça, hein, on parle de, choses, de ces choses-là. Hum, alors, il y a le groupe, il y a ba -ba, ba un peu sombre dans l'Inde. Il y a basal à misala ou tu benga basal boulot hein entre guillemets on dit tout monaco est pas na biso hein n'est pas na je veux dire na na donc na Afrique bas ça misal tu benga bas misal y a boy hein misal y a bas y a bas donc domestique ne entre guillemets bien sûr na un des alakabongo c'est à dire beaucoup trop un peu sombre à z'as tendance à ou ça misal y a basal boulot na bateau basa plus donc clair nan zoto au zombo na et puis bangopékuna ils ont aussi cette habitude-là. Il y a aucun d'entre que monsieur qui m'entendait péniblement, surtout moi ça ça a une valeur mingi. » Et du coup, bah, si y a un teint sombre, il que c'est blanchir blanchi la peau, de tout le monde peu de pour -ko, à pembé, de façon que bah, zwa, place ait communauté. Alors a un peu de il a un peu donc il se pique même pour changer de, donc, de pigmentation, de, donc il y a de peau pour ainsi, Apparaître, bien paraître, hein? oui, paraître eh, blanche au lieu bas à bas sombre, et du coup, tout le monde dit que, et comme il comme a eu, comme il s'y a d'autres avec leurs cheveux, je veux dire, naturels, bien sûr, mais d'autres prennent des cheveux artificiels, d'autres font ce qu'on appelle le greffage. Or, oh, le greffage, même les hommes en fait, ça l'a rangé. Même les hommes en fait, ça l'a rangé. Même les hommes en ça Mais les hommes en fait, ça l'a rangé. Mais il y a un sou qui ou bien il y a un sou qui un pour pas cacher depuis longtemps, il met pas, quelque chose pour cacher, donc ça Alors, il y a le sauf que ce n'est pas vraiment beaucoup. Et euh, puisque tu vois la femme, hein, elle est au centre de, de, de, de débats, pourquoi plus que de fois, il euh, y a d'autres femmes qui exagèrent aussi, y a débat. Alors, c'est pour dire que même pas Mindele, bah, mouko, Mindele. Hein? Et, euh, il y a aussi d'autres catégories de gens qui veulent avoir des cheveux longs, mais des longs cheveux, des cheveux artificiels, pour paraître plus, comment dirais-je, plus... Et puis d'autres, même, c'est aussi une sorte de maquillage, qu'on changer, ce qui est naturel. Donc... Euh, et ça Mais sauf que, il y a les femmes noires qui mettent des de cheveux et qui, puisque même ces débats, hein, ces genres de débat se déroule plus dans le milieu, il y a une communauté noire. Donc, des pasteurs noirs, des femmes noires, des hommes noirs. Il y a un débat qui un ghetto. Il y a un Même ceux qui ont le béla, ils ont le ming-ming dans mon Puisque nous avions constaté que comment est-ce que le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant qui a tout créé, a réduit la vie comme ça. Mais après, ça dérange beaucoup de gens. Même il y a des femmes qui m'ont écrite par rapport à qui m'ont écrit par rapport à ces à ces à ces d'autres se sentent donc culpabilisés, d'autres se sentent attaqués. Alors ils veulent avoir la réponse, et j'espère par la grâce de Dieu que nous aurons la réponse. Je parlais des trois tendances. Il y a trois tendances au oh yo et retenir attention tendance Tendances Liboso sont de prédicateurs zélés, hein, que moi j'appelle des prédicateurs donc osélé. Pourquoi je les appelle zélés Puisque Souvenez-vous autant de pharisiens, autant de Yeshua, les pharisiens avaient aussi cette habitude, cette habitude de montrer, de vouloir venir avec des messages tels que des accusations, que Moïse avait dit ceci et puis il demande à Yeshua, qu'est-ce qu que toi tu dis Ou soit, vous vous souvenez, vous vous souvenez de la femme adultère Hein, la femme adultère, il y a un euh, cas n'est-ce pas, il ils faisait toujours donc, référence à ce que Moïse, bien la loi de Moïse, disait si une femme est adultère, il faut qu'elle soit pas lapidée et, et puis il va tout nier sur le Et ce sont là, maintenant, des de gens que moi j'appelle des prédicateurs zélés. Mais lui-même, il fait d'autres choses en cachette, mais lorsqu'il vient devant le gens, il, euh, il veut, euh, au fait... Euh, Uh, vouloir, uh, il veut vouloir uh, uh, donc uh, masquer même ce message pour plaire à un groupe de gens, pour montrer comment est-ce qu'il est dur avec, uh, avec uh, la parole de Dieu, tout cela. Il veut montrer de quoi, de quoi il est capable, n'est-ce pas, uh, de maîtriser la parole de Dieu, tout cela. Et alors, ces uh, prédicateurs, souvent zélés, ils ont euh, leur adepte, homme ou bien femme, hein? et tu verras que d'autres femmes euh, vont commencer, n'est-ce pas, à donner des témoignages, dit, donc euh, tels que, tu vois, moi je portais des longues euh, je ne sais pas, comment on appelle ça donc, euh, euh, euh, euh, ongles et tout ça, je, je portais de faux cheveux, et quand je portais de faux cheveux, des fois, je, je voyais ça, je voyais ça. cest elle, elle donne des témoignages pour appuyer, n'est-ce pas, ce que le pasteur, la, les pasteur Zélé, n'est-ce pas, soutient comme euh, argument. Le deuxième groupe, ou euh, tendance que je essaie un peu de voir, c'est euh, ceux-là qui... Euh, sont euh, des tendances euh, sectaires, je peux si je peux euh, comment dire je les qualifier ainsi, ça dit et ça le quoi bah secte, un hein, bah, oh, euh, conduit par un gourou et le gourou a un message donné et souvent le message euh, son message, c'est qu'il y a un message qui dit ça, a opprimé la femme, en fait. La femme n'a pas de parole, la femme n'a pas de mot à dire. Alors, des gourous, pareils ils viennent aussi pour, n'est-ce pas, appuyer donc ces thème ou bien ces non les femmes qui portent des cheveux artificiels et le maquillage durant l'enfer. C'est comme Et aussi il y a aussi une troisième catégorie de gens ce sont des ignorants des ignorants c'est-à-dire euh, des suivistes des gens qui n'ont pas euh, un mot des gens qui n'ont pas d'arguments des gens qui n'ont pas euh, euh, comment dire qui n'ont pas de connaissances des gens que moi je dis souvent euh, depuis qu'il est dans une assemblée quelconque lui son euh, son son son rôle c'est déjà de, c'est seulement de répondre Amen. C'est-à-dire, vous savez, lorsque nous sommes dans, dans une assemblée, souvent c'est lui qui prêche ou bien c'est lui qui a la parole, il dit Alléluia, et puis d'autres répondent Amen. Alors ce genre de gens, oh ben, bah, bah, ça ignorant, ils ont, ming, ming, oh yo, depuis à Bandak il a répondu à Ming, Amen, il euh, le benjamin, Alléluia, c'est-à-dire, il n'a jamais eu le temps de commencer lui-même, n'est-ce pas, euh, comment dire, un speech ou bien euh, une prédication donnée pour la coupé, ça n'est pas, là-bas, Mais il y a quand même là, les choses qu'il reçoit, il ne... ne il sait pas même de les étudier pour savoir s'ils sont vrais, si elles sont vraies ou fausses. Mais il, il avale tout. Alors, c'est un ignorant. Et aussi, c'est ça, ces trois tendances que moi, je vais essayer un peu, donc, de voir. Allons dans le détail d'abord. Comme je vous ai dit, cette vidéo concerne plus de femmes, de femmes ont des problèmes de cheveux, c'est-à-dire des femmes africaines, je peux dire ça. D'autres ont des problèmes de cheveux, ils cachent leur, euh, je vais dire, calvitie, si faut pas appeler ça comme ça, chez les femmes, je ne sais pas. Et aussi, d'autres, euh, euh, elles le font par, euh, euh, par esthétique, d'autres, les font par euh, pour plaire à d'autres gens, d'autres les font par euh, recommandation, c'est-à-dire une amie a dit qu'il faut faire ça, tu vas paraître mieux, d'autres font par euh, complexe, tout, donc toutefois. Mais il y a aussi une catégorie des hommes, comme j'avais déjà dit, euh, bah, dit, c'est ça aussi, mais du euh, moins, cette émission à 90% euh, est dédiée vraiment aux femmes, alors, ouvrez vos oreilles. D'abord, c'est quoi une femme Mais c'est qui, une femme Une femme, c'est une maman. Puis, c'est plutôt qu'une mot, Une femme vient de, de, de, de, de, de, de, de, donc du latin qui veut dire « féminin » ou « femelle ». Et puis, il y a un mot qui est différencier entre le mâle et le femelle. Et puis, cette façon de dire, la femme, c'est celle qui allait. Hein? Et donc, ça a presque n'a pas de verbe, est allaité dans le latin. Donc, bref, femme, Azali, maman, Azali, épouse, Azali, celle qui porte, n'est-ce pas, la sémence, la vie, comme Eve, tout cela. alors quand on parle de la femme, nous voyons euh, que la femme souvent depuis euh, depuis depuis Amokilite, comment na histoire dans à Yadéli là, na Samson, Samson a qui pona ni ni pona n'est pas donc pona moisi hein, c'est-à-dire c'est la femme qui l'a au fait donc séduit. Et puis, euh, donc, à Koyaki. Et puis, euh, surtout, monde déjà, j'en dedans déjà, euh, moi si, à mon œil, est faible par rapport à la séduction, et à, donc, et à Satan. Et bref, quand on parle de la femme, on voit une, euh, une créature un peu faible, une créature un peu euh, donc, belle, une créature un peu au centre de, donc de, donc de débat. de fois, il y, a, il, y a, il y a deux problèmes qui tuent le monde ou bien qui peuvent, qui peuvent, je vais dire, susciter de problèmes ou de conflits. Il y a un problème. Le, le, le, le premier problème, c'est le problème de femme Et puis, le, le deuxième problème, c'est le problème d'argent. Mais la femme reste quand même le centre de tout puisque c'est là qu'il fait même oh, déjà Autant de David. David qui euh, euh, n'a pas résisté, n'est-ce pas Donc, euh, n'a pas résisté devant donc, euh, la beauté de la femme donc, donc, du riz. Pourquoi Puisque euh, la femme était tellement belle de visage, de figure, tout cela. Donc, la femme, euh, c'est en fait comme une fleur. Maintenant, cette fleur de foi, elle a tendance à vouloir euh, s'embellir. Et puis, ça en a fait un peu de trop de foi. Maintenant, comme je vous ai dit au début, Bissot, mission à Bissot, notre mission, c'est une mission évangélique. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de femmes qui se maquillent, qui portent des de faux cheveux, s'ils si, iront en enfer, il faut faire la part des choses, pour qu'on comprenne d'abord que qui ira alors en enfer, dans, dans le cadre général. Puisque le terme nous l'avions, je vais dire, tiré par rapport à aux cheveux, aux faux cheveux, puis au maquillage. C'est pourquoi nous, avons parlé, nous, avons parlé, nous avions parlé de femmes. Maintenant, la question que nous pouvons aussi nous poser, puisque notre mission les avertis c'est une mission évangélique, nous devrions apporter la vie, nous devrions apporter la bonne nouvelle du royaume. Donc la question maintenant serait, qui... Donc, donc va hériter le rhum de cieux et qui va donc rentrer donc entrer donc en enfer. Mais avant d'en de, venir, la beauté d'une femme, comme je parlais déjà que la femme était un être faible, la femme est un être qui aime être au centre de tout, la femme est un être qui peut être facilement séduit, un être qui peut être facilement séduit bien sûr, la femme c'est un être qui peut susciter même des problèmes dans la société par rapport à sa beauté, par rapport à sa position ou euh, des choses pareilles. Et Proverbe 31, 30 nous dira « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. » C'est-à-dire nous voyons ici que ce n'est pas toutes les femmes, bien que tu es belle, bien que tu, aies, tu sois euh, trop très, très, très belle, mais euh, euh, que, pour que les gens te donnent de la valeur, il y a des choses, à, à, donc, à, des principes à respecter. Entre autres, c'est d'abord la crainte de Dieu. Là, nous allons vraiment en parler avant de, de, de parler de ce que l'apôtre Paul avait dit euh, par rapport euh, donc à l'habillement, tout ça. Euh, nous, si nous voyons, euh, par exemple, Genèse chapitre 29, verset 17, la Bible dit, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure ce qui nous a poussé, n'est-ce pas, de parler de ça. Hum, il y a un groupe de gens sur la toile, sur Internet, qui propagent ce genre de messages. Hum, les femmes qui se maquillent iront en enfer. Les femmes qui portent de, de faux cheveux iront en enfer. Des femmes qui portent de pantalons iront en enfer. C'est-à-dire, ils ont une catégorie de gens qui eux, selon eux, pensent qu'ils iront, ces gens iront en enfer par rapport à leur façon de voir. Écoutez, mes bien-aimés. Et ça, on peut y réfléchir. Lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu tue un animal, il prend la peau de l'animal, il fait, n'est-ce pas, euh, porter pour cacher la nudité d'Adam et Ève une très belle chose. Donc nous comprenons ici que la, le premier habit était un habit de peau d'animal. Vous êtes d'accord avec moi Maintenant, en quelle à, à quelle période il y a eu maintenant, il y a eu maintenant cette transition de couture. En quelle période il y a eu pantalon Quand est-ce qu'on a commencé à à coudre des choses en lin quand est-ce qu'on a continué, commencé à coudre les choses euh, en coton, tout ça C'est un débat. On peut passer des heures et des heures, mais ça va nous rapporter rien. Pourquoi Puisque ce qui importe déjà par rapport à l'habit, c'est de se couvrir le corps. Là, vous êtes tous d'accord, tout d'accord avec moi. D'abord, l'habit sert à couvrir ton corps. D'abord. Alors, maintenant, je vais essayer un peu de critiquer critiquer quelques gens qui se disent prédicateurs, par exemple. Vous verrez une personne qui se dit prédicateur, prophète, pasteur, je ne sais pas, il vient devant vous comme ça, avec euh, un petit t-shirt comme ça, hein, avec de, de, je sais pas, tu vois, il montre, je sais pas, ses bras, et ça, serrer tout ça dans le corps. Est-ce que vous pensez que comme vous, hommes, hein, les hommes, lorsque vous voyez des femmes comme ça, vous dites « oui, la femme, euh, par rapport à sa forme, elle peut euh, facilement attirer des, donc, euh, des hommes ». Et vous pensez que les femmes n'aiment pas, ou bien, lorsqu'ils voient ça, vous pensez que ça ne peut pas les, les attirer aussi Donc, dans ce cas, il faudrait d'abord voir la façon de s'habiller. Toi qui, qui, qui te dis prédicateur, on le voit ça souvent… Et je lui dis souvent dans mes vidéos comme ça que une personne qui se dit prédicateur, mais avec euh, c'est pas euh, euh, une chemise euh, avec de chaînettes, de chaînes, des noms par-ci par-là et des noms de, de, de, de, des homosexuels, tout ça. Pour lui, il pense que c'est bien comme ça. Mais est-ce que lorsqu'il même les devant la caméra, il n'a pas conscience? Je, je, je ne sais pas combien il faut encore continuer à, à dire des choses pareilles, mais ça, moi, ça, ça m'étonne de voir des gens qui se disent pasteurs, prédicateurs, mais ils passent devant avec oh, un habit mal compliqué, bizarre, tout cela. Et cela ne ne reflète pas le respect même de ce que tu es en train de faire. Je ne dis pas qu'il faut s'habiller c'est pas en costard ou bien, je ne sais pas cravate, chemise blanche, je ne pas dit ça, mais d'une manière décente. Quand on dit d'une manière décente, c'est-à-dire sans pour autant euh, choquer d'autres gens, sans pour autant choquer d'autres gens, je ferme la parenthèse de ces critiques. Donc là, nous parlons d'habit, c'est-à-dire l'habit sert d'abord à couvrir le corps. Maintenant, pour ne pas beaucoup parler d'habit, il faut rentrer maintenant par rapport, n'est-ce pas? Donc, à euh, ce que nous sommes en train de parler, puisque l'habit, c'est aussi un autre sujet, mais du moins, euh, nous voulons l'englober, euh, puisque vous ne pouvez pas faire, euh, n'est-ce pas, de petits sujets qui se ressemblent, au en fait. Hein? Donc, euh, les amis qui me suivent, ma soeur, ma frère, beaucoup de messages. 1 Corinthiens, chapitre 11. L'apôtre Paul parle. Il dit... Au verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que le Christ, qui Christ, est le chef, le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. » ce que les musulmans et les catholiques font. Selon l'apôtre Paul, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore Dieu. Mais, déjà au, au verset 3, hein, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est un thème a développé puisque Christ c'est Jésus dans la chair Christ ça veut dire le loin de Dieu puisque Jésus était venu sur la terre comme un serviteur mais quand il est rentré n'est-ce pas il est rentré à son à sa position initiale c'est-à-dire du créateur Dieu selon le livre de Jean chapitre 1 donc, nous comprenons ici que le message de Paul à cette époque, c'est un message, après avoir hein, Jésus est déjà parti, il est en train maintenant d'exhorter de, pour mettre de, de l'ordre dans, euh, dans, dans les assemblées là où il passait. Ça, c'est un autre thème, mais s'il y a des questions sur ça, vous pouvez te poser. on va le faire sans problème. Alors, je continue. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, Déshonore Dieu. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Bon, là, <rire> regardez ici. On a dit que l'homme, non, Christ est le chef de l'homme. Alors, l'homme est le chef de la femme. OK Donc, lorsque un homme prie avec une tête couverte, il déshonore son chef qui est Dieu. Et maintenant, lorsque la femme prie avec la tête non voilée, déshonore qui Son mari. <rire> son mari. Maintenant, ceux-là qui parlent, qui disent oui, c'est bien, puisque l'apôtre Paul avait dit. Il faut couvrir la tête puisque vous êtes devant les anges, tout ça. Ce n'est plus le temps des anges. Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en, en esprit, en vérité. Je vous ai parlé ici de la façon décente de s'habiller. Dieu ne regarde pas quelle coupe tu as. Dieu veut te voir, donc, paraître devant lui avec une conscience tranquille. Donc, donc, donc tranquille, pas comme... Adam qui dit que nous nous cachons puisque nous sommes nus. Ça dit, Dieu veut que tu sois couverte. ou bien couvert. C'est ça qui, qui importe d'abord. Lorsque tu es couvert, tu n'as plus honte. Même devant les hommes, lorsque tu es couvert, tu n'as plus honte. Et alors ici, euh, le gens qui parle comme ça, qui pense que Dieu ne peut pas exaucer la prière d'un homme ou d'une femme, euh, euh, euh, puisqu'il n'est pas couvert, mais là, il est couvert. Donc là, ce sont des choses qu'il ne faut pas comprendre euh, euh, avec euh, les phrases. Il faut rentrer dans le monde spirituel. Imaginez-vous un militaire en train de sauter sur, comment euh, dirais-je, l'avion. Il saute, euh, il a sa parachute, tout ça, et avec sa casquette, il n'a pas le droit de prier. Il faut qu'il enlève d'abord la casquette. Dieu n'a pas de conditions. Écoutez, même Yeshua, lorsqu'il était venu, il n'a pas voulu rentrer dans des choses de tradition. Et c'est pourquoi il a eu le problème avec des pharisiens qui disaient que oui, pourquoi le jour de sabbat tu es en train de guérir les gens Ce sont des choses maintenant à comprendre mes frères, mes, frères, mes soeurs. Si vous ne comprenez pas des choses comme ça spirituelles, nous allons faire de débats. Et, et moi, moi, moi personnellement, je n'ai plus le temps de faire de débats. Moi, je, je besoin de voir le Seigneur. J'ai besoin d'entrer dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire de débats. Si toi qui me suis, tu n'es pas d'accord avec moi, gloire à Dieu, peut-être je suis dans l'horreur. Mais comme je suis enfant de, enfant, enfant, enfant de Dieu, j'essaie que Dieu m'a convaincu de choses. Et lorsque Dieu me convainc de choses, je, ré, je reviendrai vers vous pour vous dire que oui, la foi parce que j'avais dit quelque chose qui n'était pas bien. Je vais corriger. Mais je vous dis que tout ce que moi je suis en train de vous dire là, sont des choses que Dieu m'a convaincu. Et puisque je pensais autre avant même avant de prêcher, il y avait des gens que je parlais avec eux, ils me disaient mais tu vois ces thème là, c'est pas bien abordé tout ça. Mais aujourd'hui je, je, je sais que ce que je dis vient de mon cœur. Oh mon cœur est rempli de la parole de Dieu. Lorsque je vous parle de la part de Dieu, je vous parle des choses qui viennent de Dieu. Donc je dis que ce qui importe chez, donc, chez, chez Dieu, ce n'est pas la façon de se tenir ou de s'agenouiller avant de prier, de fermer les yeux ou la façon c'est pas de s'habiller tête ou sans, ou, ou sans tête, Dieu veut voir un cœur pur. Un cœur pur qu'il adore, un cœur pur qu'il est lourd, un cœur pur qui, en oh, oh, oh fait, oh, donc, oh, prie. C'est pourquoi la Bible dit que non, Dieu a horreur de prière de méchants, de pécheurs. Ça dit si tu es pécheur, tu dois d'abord te répentir. Lorsque tu vas te répentir, Dieu va te pardonner et puis tu peux prier. Et, et, et d'autres choses qui viendront dans ta vie, par exemple la façon de parler, ce qu'on appelle le brisement, ça vient avec le temps, avec le temps. Les gens qui donnent l'exemple de Pierre, que oui, Pierre avait coupé l'oreille, n'est-ce pas de de, donc de ces, donc de ces, euh, euh, ces, ces policiers, ces, ou bien c'est pas ces militaires, lorsqu'ils étaient venus pour arrêter Yeshua. Et d'autres gens pensent que oui, c'était bien. Non, non, Jean, donc Pierre plutôt n'avait pas encore l'esprit de Dieu. Lorsque tu es né de Dieu, tu, tu, tu reçois de nouvelles choses, en fait. Et le brisement commence à partir de là. Dieu commence, n'est-ce pas, à prendre place. C'est comme donc, euh, euh, une bouteille qui est en train d'être remplie, n'est-ce pas, d'eau. Et l'eau monte jusqu'à ce que l'eau va, n'est-ce pas, prendre l'espace entier ou entier de cette, de cette bouteille. Et c'est comme ça aussi avec notre corps, lorsque Dieu remplace nos, nos, nos égaux, lorsque Dieu remplace notre, nos personnalités, et la personne va changer même la façon de penser ou de regarder d'autres, en fait. Rentrons moi pour ne pas perdre, perdre trop, trop de temps. 1 Pierre 3,3. 3, 3. « Ayez non cette parure, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui qui est d'un grand prix devant Dieu. » Ici, l'apôtre Pierre est en train de donner des conseil. Il dit qu'il ne faut pas seulement avoir cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, dans de cheveux, et dans notre cadre, si je veux parler de, cheveux, de faux cheveux, tout ça. Ce n'est pas ça qui compte. Là, nous sommes en train de voir que l'apôtre Paul est en train de s'adresser, ou l'apôtre Pierre est en train de s'adresser aux gens qui connaissent le Seigneur. Donc, pour moi, ce qui compte, ça, ça, c'est quoi mes soeurs, mes soeurs, une fois que j'ai me parler avec mes soeurs sur ça, si je veux me parler ça, je vais dire ça en lingala. là. me suis dit que je me suis dit que je que que mes sous bleu, tu rouge, sous. Bon, mes sœurs, gloire à Dieu, ils font pas, elles font pas ça avec des, des, des sous qui bleu, rouge, tout ça. Mais elles mettent aussi des faux cheveux. Donc, la, donc, donc, la réponse était que oui, des fois, nous aimons aussi apparaître un peu belles, tout ça. C'est pourquoi, bon, c'est normal pour les femmes, tout, tout ça. Et, et, et, et je vois que ce n'est pas seulement. Euh, donc, euh, les femmes ici, euh, euh, comment dire, africaines, qui sont ici en Europe, c'est pas tout. Même des femmes noire américaine. Personne ne va voir les cheveux courts. Personne ne va voir les cheveux naturels. Mais normalement, nous, nous, nous, nous croyons que si une personne a, gardé, a bien gardé sa cheveu, sa, donc son cheveu naturel, euh, moi, moi, je pense, c'est même mieux de présenter son cheveu naturel ses cheveux naturels que de porter des faux cheveux. OK Maintenant, après, ce n'est pas une... Ce n'est pas, euh, euh, pas un évangile, au fait, que je suis en train de, de, donc, de véhiculer lorsque je parle comme ça. Ça, c'est un point de vue, au fait. Mais ce que moi, je pense, c'est que, d'abord, pour euh, dire à une personne qu'elle va rentrer et qu'elle va entrer en enfer ou pas, c'est par rapport à Dieu, c'est par rapport à recevoir ou pas la parole de Dieu. Ce n'est pas à cause de mèches ou de ou de... Comment dirais-je D'autres femmes qui se rasent. Vous allez dire quoi de ces femmes-là qui se rasent la tête Puisque la Paul a parlé aussi de ça, il dit que la femme qui se rase, elle déshonore aussi son mari. Puisqu'elle lui pensait que la femme doit avoir de longs cheveux, de longs cheveux, mais pas l'homme. Maintenant lorsque maintenant, quand on parle de long, long, je fais comme ça, est-ce qu'on parle de la longueur euh, euh, qui partent de, de haut en bas, ou des logues qui partent de, de, de bas, donc ici en haut. Comme euh, des de cheveux, je veux, dire, je veux dire, afro, par exemple. Ce sont les choses maintenant à se poser des questions. Maintenant, croyez-vous que Dieu a créé le monde, a créé le ciel, a créé les astres, a créé, je ne sais pas, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas. Et Jésus est venu sur la terre pour mourir à cause de ce que nous avons fait. Nous avons fait à, à, donc, au jardin d'Adam, c'est-à-dire, nous avions, n'est-ce pas, commis euh, le, donc, le péché grave, c'est-à-dire euh, la désobéissance. Et Dieu a donc. Euh, était tellement fâché contre l'humanité tout entière. Nous avions vu, euh, vu le tricololo. -lo -lo. Nous avions vu comment est-ce que Dieu a châtié le monde par, euh, par le feu, Sodome et Gomorre, par l'eau, euh, euh, euh, Noé, tout cela. Mais Dieu, par son amour, qu'est-ce qu'il a fait Il nous a encore répêché, Il nous a encore pris là où nous étions pour donner encore une nouvelle, un nouveau statut d'enfant de Dieu. Vous pensez que toute cette œuvre-là va se limiter sur la tête d'une femme africaine, ivoirienne, congolaise, quelque part non, et vous qui venez avec euh, avec euh, des témoignages tels que oui lorsque j'avais des cheveux euh, longs je, je, ne, je ne rêvais que des serpents j'avais l'esprit de mamie à tout ça ça sont des mensonges si le diable veut euh, n'est-ce pas agir dans une personne le, le diable n'attendra pas seulement euh, comment dirais je voir le long ou, ou les courts cheveux de faux ou de vrais cheveux de vrais cheveux non le diable, lorsqu'il veut attaquer, il va utiliser tous les moyens qui lui sont bons. Je vais donner l'exemple ici, par exemple, d'habillement. Une femme qui s'habille en marque, ce n'est pas euh, Giorgio, ce n'est pas Dolce, ce n'est pas quoi encore euh, Versace et tout ça. Vous pensez qu'elle est, elle est, elle est plus pure que la femme qui porte des mèches Mais essaie un peu de réfléchir. Ce qui compte ici, c'est quoi Il faut d'abord accepter Yeshua dans sa vie. Lorsque vous, vous acceptez Yeshua dans sa vie, vous, a, vous aurez euh, la facilité de comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est ça qui est important d'abord. Pourquoi Puisque Dieu traite d'abord l'intérieur, pas l'extérieur. Je vous ai parlé ici de, du brisement. Le brisement ne vient pas comme ça, non. À moins que tu sois euh, comme, euh, comme, comme... Comment, comment, comment il s'appelle euh, Zacharie à cause de sa, de, de, donc de, sa façon de, de demander, de poser des questions, là, j'étais fâché de a dit que, bon, comme tu ne crois pas, tu vas rester comme ça, mioué, sans parler. C'est ça le brisement direct, ou bien le brisement qu'on a, n'est-ce pas, que, que, que Paul a subi, en train de partir pour, pour maltraiter, ou bien pour, n'est-ce pas, arrêter de chrétien. Et c'est Yeshua qui apparaît. Et Paul était resté comme ça sans voir pendant trois jours. C'est ça le brisement direct. Mais lorsque nous parlons du brisement normal, ça peut prendre du temps. Maintenant, le, le temps que je suis en train de te prêcher, toi, ma soeur, accepte d'abord Yeshua dans ta vie. Si tu acceptes Yeshua dans, dans ta vie, tu auras toi-même la possibilité de voir, est-ce que mes ongles, comme je le fais à 4 cm, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je le réduise un peu un jour, tu vas les enlever de toi-même. Puisque chez Dieu, ce qui compte, c'est la volonté de l'homme. Je vous dis souvent par rapport à la justice de Dieu, il faut que la volonté de l'homme agisse, il faut que l'homme lui-même puisse, n'est-ce pas, euh, accepter Yeshua sans forcer. Sans forcer. Et c'est de là que Yeshua va maintenant rentrer dans la vie de l'homme. C'est pourquoi quand il, dit, quand il nous dit dans, dans Apocalypse 21, quand il nous parle de, de « je, je me tiens devant la porte, je frappe », ça dit il faut que la personne fasse quelque chose, ça dit tu dois faire un pas. Et la femme qui m'écoute maintenant, lorsque tu fais tes cheveux, tu mets bleu-rouge, pose-toi des questions. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est beau devant moi, je connais d'autres filles ou d'autres garçons même. Lorsqu'ils étaient dans le monde, ils s'habillaient d'une manière bizarre. Mais quand, quand tu l'as reçu, le Seigneur, dans leur vie, elles ont changé, ils ont changé leur façon de s'habiller. Mais je connais d'autres gens qui ne prient pas, mais qui s'habillent bien. Est-ce qu'à cause de bien s'habiller, tu vas aller, tu vas aller donc, donc, au ciel Non. Ou bien à force de mal s'habiller, tu vas aller en enfer Non. C'est Dieu qui fait que, la, euh, comment dire, la grâce de Dieu va faire que la personne qui est prédestinée, n'est-ce pas, à recevoir la vie éternelle, Dieu va l'aider à changer toutes ces choses-là pour gagner encore d'autres âmes. Euh, Comprenez-moi comprenez ce que je suis en train de dire, puisque beaucoup de gens vont peut-être pas comprendre, et je sais que beaucoup qui vont suivre la, la vidéo deux vont comprendre, je sais, j'ai la ferme assurance. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. La Bible dit ceci, l'apôtre Paul parle, il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or. Ni de perles, ni d'habits somptueux. Ça, c'est un débat. Un débat. L'apôtre Paul dit, li, li, lisez très bien, 1 Timothée, Timothée chapitre 2, verset 9 Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse. « Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Maintenant, si nous voulons, si nous, voulons nous, nous arrêter là, l'apôtre Paul est en train de donner des conseils à une congrégation, à une assemblée devant lui, euh, qui avait une certaine, un certain comportement, bien sûr. Et maintenant, pour euh, élaguer un peu à ces problèmes ou à ces situations, il lui a fallu donner des conseils, des principes. C'est pourquoi lorsqu'il s'engage, il dit « je veux Nalingi, Je vous donne un exemple. Nous sommes dans le groupe avec quelques frères, quelques sœurs. Je donne un communiqué, un communiqué. je dis par exemple, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, au lieu de, nous, de, de, donc, de faire nos réunions, à 21h le samedi, à partir de ces, maintenant, de ces jours, on va le faire dans nos réunions, chaque dimanche à 18h. C'est un avis. Euh, lorsque nous voulons prier, je veux qu'à partir de ce moment, puisque je pense qu'il y a dans le groupe un exemple, hein, frère ou sœurs qui se comporte un peu mal là, je veux qu'à partir de ce moment, Lorsqu'on va faire des, de, des émissions ensemble, mes sœurs ne venez pas avec des cheveux bleus, rouges, tout ça. Si une personne a des cheveux, a, a, a, a de tels cheveux, qu'elle porte, n'est-ce pas, qu'elle cache ses, ses cheveux avec, c'est pas un voile, c'est pas quelque chose. C'est une recommandation. Maintenant, lorsque l'apôtre Paul dit « Tu dois te vêtir d'une mani, mani, manière décente. De, » C'est-à-dire une manière qui n'est pas provocatrice. Or, cette manière décente ne concerne pas seulement les femmes, mais les hommes aussi. Il y a des hommes qui ne s'habillent pas d'une manière décente. Aujourd'hui, il y a un look des, des faux prophètes. là. Ils s'habillent avec des costumes serrés, avec des pantalons, C'est pas. Euh, presque, euh, nous, nous on dit ça en Lingala, donc dongui ça dit, cours, hein, tu peux voir euh, leur cheville tout ça, ils s'habillent avec euh, des chaussures là, un peu, euh, donc euh, trop, enfin, ça, dit, ça dit, une bonne personne qui comprend les choses de Dieu, va voir que, Timothée 2 ou 9, ne concerne pas seulement les femmes. D'ailleurs, nous, étant église, nous sommes considérés comme des femmes, d'où, tout ce que nous sommes en train de lire, si ça concerne les femmes, ça doit concerner aussi les hommes. C'est pourquoi même l'apôtre Paul faisait toujours cette, cette balance-là. Il dit que l'homme ne, euh, ne doit pas prier avec la tête couverte. Il dit que la femme doit se couvrir. C'est-à-dire fait toujours ça, cette balance-là. Alors, il dit, d'une manière décente, il faut s'habiller. L'homme et la femme, là, c'est moi qui le dis maintenant, ce passage ne concerne pas seulement, seulement les femme, mais ça te concerne, aussi toi l'homme qui me suit. Avec pudeur, avec, donc pour tous les deux, et modestie, comme j'avais dit au début, tu t'habilles avec, c'est pas, euh, pas une chemise, c'est pas une chemise vert ici, rouge ici, jaune ici, et puis ils ont écrit un grand nom ici d'un euh, habit, comme ça, c'est pas, comment appelle ça, euh, d'une marque. C'est pas, pas modestie, c'est pas modeste ça. Et puis, il continue, il dit, ne sépare ni des tresses, les tresses que les hommes, d'autres hommes, surtout des jeunes là, ils les tressent aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, il refusait ça. Je ne sais pas quelle sorte, sorte, sorte, sorte de tresses qu'il avait devant lui. Loin de moi l'idée de, de critiquer l'apôtre Paul, un apôtre puissant qui a fait un travail extraordinaire, mais sont en train d'étudier la parole. Là, ce n'est pas un problème. Puisque la Bible dit, Yeshua dit, euh, tu peux euh, faire des choses, mais il ne faut pas, euh, euh, comment dirais-je, euh, blasphémer contre le Saint-Esprit. Ce que je fais, je ne blasphème, blasphème pas contre le Saint-Esprit, je suis en train de me poser des questions. Alors, quelle sorte de tresse, l'apôtre Paul parlait ici, il dit « ni dors ». Or nous savons que l'or et les hommes et les femmes aujourd'hui, donc euh, euh, ils portent ça, ce n'est pas lorsqu'ils parlaient de l'or. Ils parlaient de, de, de l'or qu'on met ici, ou de l'or qu'on a dans nos doigts, sur, donc sur nos doigts. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ni de perles, de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Ah oui, ce qui est important, c'est vers le verset 10. Comme je dis. Ce n'est pas du fait de porter de l'or ou de ne pas porter de l'or. Ce n'est pas du fait de porter l'habit modeste ou de ne pas porter l'habit modeste. Ce n'est pas du fait de, de faire le tresse ou de ne pas faire le tresse ou de porter le faux cheveu. Ce n'est pas du fait que tu as, tu as rasé la tête ou tu n'as pas rasé la tête. Mais c'est une manière que tu dois comprendre ici. Intimité 2 10 nous dit qu'elle se part de bonnes œuvres. Oh, les bonnes œuvres pas seulement pour les femmes et pour les hommes. C'est-à-dire, pour plaire à Dieu, nous avons besoin de bonnes œuvres, œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Oui, comme il convient à des hommes aussi qui font profession de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas un passage réservé aux femmes. Mais c'est normal que lorsque tu parles à un groupe de gens, comprenez, que tu parles avec un groupe de gens, tu as un groupe de gens Batmi Batmibale, ou disons deux personnes. Je awa qu'est-ce moko que je dois faire que fois quand tu que je suis que je suis dit quest je que tu dois faire que je quand tu parles tu dit que que bon, le temps est le, le tact de ton discours et puis au lobby, par exemple que oui ma sœur de foi faut pas qu'on tombe la caboyer faut qu'on se comporte bien ça veut pas dire que seulement moi il faut que se comporter bien moi là, se comportera bien il y aura aussi un tour que tu vas parler aussi à, à l'homme par rapport à ce qu'il fait Comprend, Comprenez ça de cette manière là c'est-à-dire euh, il dit ici donc point B hein, donc tu motte de 10 point B dit comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça dit il parlait ici à des femmes qui servaient Dieu. Maintenant quand on parle d'ici, ça dit les hommes aussi en faisaient partie. OK Donc là, tout ce qu'on a placé pour que sujet Donc, aller en enfer n'a rien à voir avec le cheveux. Aller alors en enfer c'est lorsque une personne fait sa volonté, au lieu de faire la volonté de Dieu. Aller en enfer, c'est lorsqu'une personne, Yeshua, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les gens cherchent de pasteurs, les gens cherchent de prophètes, les gens cherchent des religions, au lieu de passer par Yeshua. Tu vas aller en enfer. Ou aller en enfer, c'est lorsque tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Par exemple, nous allons lire. Nous allons lire. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Écoutez ce la Bible dit. Il y a six choses que est l'éternel, et même sept, qu'il en a horreur. Biloko 6 ou 7, onzambé, à l'ingraté 1. Les yeux hautains, l'olendo. Tu n'as pas de, de cheveux, de faux cheveux. Mais tu, tu es trop orgueilleuse. Deux, la langue menteuse. C'est-à-dire, tu mens souvent. Il faut que la bouche parle pour que tu mentes. Il faut que tu ouvres seulement ta bouche pour commencer à mentir. Avec, de, avec, euh, avec euh, euh, un mouchoir de tête là bien serré, mais tu mens. Avec euh, une manière là, tu, tu, as, tu, tu es bien habillé d'une manière décente, mais tu mens. Tu n'as pas de, de, de boucles d'oreilles, tu n'as pas de maquillage, mais tu mens. Dieu n'aime pas le mensonge, parce que le menteur n'hériteront pas le rhum des cieux. Je continue. La langue, non, les mains qui dépendent de le sang innocent. Tu n'as pas de mèches, tu n'as pas de faux ongles, tu n'as pas de maquillage, mais tu avortes. Chaque fois que tu tombes enceinte, tu avortes. Puisque tu n'aimes pas le mari, puisque tu n'aimes pas l'homme, le sang entre tes mains. Oh, tu te dis, pasteur, mais tu fais engrosser des femmes d'autrui, des filles d'autrui, et tu le fais, n'est-ce pas, avorter. Tu te dis, frère, tu pries, mais tu es prêt même à mettre le poison dans une boisson pour tuer quelqu'un, tu répands le sang. Le cœur qui médite de projets iniques, d'iniquité. Un cœur qui toujours pensait au mal, le mal de détruire, le mal de, de fornication, le mal de voler, le mal. De... C'est-à-dire ton cœur là a des pensées. Qui te donne toujours. Quand, quand, tu, quand tu réfléchis, dans, tu médites dans ton cœur, tout ce qui sort là, c'est seulement la fornication, seulement euh, euh, euh, euh, la dépravation de mœurs, c'est toujours des choses semblables. Et quoi encore Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Tes jambes là, lorsqu'ils. Oh, tu, tu écoutes, au cas que non. Kuna basa ko swana yo kimbang mangu ko tala. Kuna basa basa ko zombang zombongo basa ko iba ko kuna ko iba. Kuna basa sadi tu tonte tes pieds là, tu es en train de marcher c'est mal là où il y a le mal. Et aussi les faux témoins qui disent des mensonges. Yo makambolo baka contre bats c'est juste des mensonges. Et c'est pourquoi moi Dieu m'a fait grâce il y a c'est quelques années. Lorsqu'une personne vient vers moi et me dit que tu vois le frère là, tu vois la soeur là, ils ont couché ensemble. La question que je me pose, mais je pose à ces ce gens de, de, de, de, de, de messieurs ou des dames qui viennent vers, vers moi, est-ce que tu as vu Tu ne peux pas dire des choses comme ça si, si tu n'as pas vu. Même si une personne d'entre les, les deux te dit ça, ils ne sois pas pressé à croire à ça. Puisque, pour que les choses soient confirmées, il faut que toutes les deux, les, les deux personnes qui se trouvaient sur le même, le même lit puissent dire ça. C'est ça, en fait, ce que moi je comprends aujourd'hui. Beaucoup de gens, calomnient d'autres gens, ils font même des vidéos pour dire des mensonges sur les gens, sans preuve. Dieu n'aime pas ça. Et aussi, c'est lui qui excite des querelles entre frères. Toi, tu n'aimes pas voir de gens calmes. Tu es en train, tu, tu veux toujours, n'est-ce pas, exciter des querelles entre les, donc, euh, les, donc, les deux amis, entre des frères, entre des familles, tout ça. Donc, ce sont des choses-là que Dieu n'aime pas. Maintenant, par rapport à la liste, je n'ai pas, pas vu le, le faux cheveu, je n'ai pas vu le maquillage. Je n'ai pas vu le faux-angle, je n'ai pas vu, je vais dire, euh, euh, l'or ou bien, je n'ai pas, pas, pas, pas vu tout ça. Cela veut dire que ce qui est important, ce qui importe, c'est faire la volonté de Dieu d'abord. Écoutez, pour conclure, écoutez, Yeshua, lorsqu'il était venu sur la terre, je me répète, il a trouvé beaucoup de choses que les pharisiens faisaient, qui étaient des choses par rapport à la loi mosaïque. Mais lui étant venu pour sauver l'humanité, n'a pas perdu de son, de son temps pour aller fouiller ou regarder ou demander si les gens respectaient le sabbat ou pas. Parce que lui n'avait pas besoin de sabbat. D'abord, la Bible appelle lui le maître de Shabbat. Il n'avait pas besoin de sabbat pour guérir. Il n'avait pas besoin de sabbat pour prier. Et il a formé des gens. Il a formé des gens. C'est-à-dire la parole de Dieu nous aide à être formés. Pas informés, formés. Puis tu peux être informé sans pour autant être formé. Et Yeshua nous a formés par sa parole et surtout par son esprit, pour que nous ayons, n'est-ce pas, la vie éternelle. C'est ainsi qu'il dira que je, je, je vous envoie dans Matthieu 28, 19. Lorsqu'il donne la feuille de route, qu'est-ce qu'il dit Matthieu chapitre 28, verset 19. La Bible dit ceci.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 Enseignez-leur à aimer Dieu. Enseignez-leur à venir à moi. Enseignez-leur à abandonner des mauvais chemins. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça le message de la parole. C'est ça le message du temps. C'est le message du royaume. Yeshua n'a pas donné une, li donc une liste de « Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. » Non, non, non, non, non. non. C'est pourquoi j'ai dit « je, je ne suis pas pour ceux-là qui portent de faux cheveux. ne me comprenez pas mal. Mais je suis contre ceux-là qui disent que puisque quelqu'un a porté de faux cheveux, qu'il ira en enfer. Non, non, non, non, non, non, non, non. Même Yeshua n'a pas dit ça aux pharisiens, qu'il vous ira en enfer. Il n'a pas dit ça. Il est confronté par rapport à la parole. Et parmi ces pharisiens, il y a... Nicodème qui s'est, n'est-ce pas, qui s'est rendu des nuits dans Jean 3. Parmi ces pharisiens, il y a l'apôtre Paul, Saul qui est devenu Paul, qui vient de l'école de Gamaliel. Il était pharisien. C'est pour dire que le message d'amour peut changer une personne à laisser ses mauvaises œuvres. Au lieu de commencer d'abord à condamner la personne, sans pour autant prêcher la parole de Dieu. Nul part dans la Bible, le Seigneur met, je veux dire, il met une limite, comment faire pour sauver, « Laisse ça, laisse ça, laisse ça, non, non, non, non, non, non, non. non. » Même lorsqu'il parlait de « laisse ça, laisse ça », la dernière phrase était « et puis suis-moi ». C'est-à-dire, si tu suis Yeshua, tu as la vie éternelle. Il va te dire que tu es sa brebis. Mais brebis entendent de ma voix. Et ils me suivent. Pour terminer, pour terminer, puisque je ne saurais pas euh, tout dire ici, sinon, euh, s'il y a des questions, je peux toujours continuer. Après, mais je dois clôturer, je dois clôturer avec, euh, avec ce thème aujourd'hui. Apparemment, je passais plus de temps en français qu'en Lingala. Ce qui Il de la lingala, email ou bien message dans le téléphone, pour la émission dans lingala, ce pas un problème. Mais là, moi, je, je, je, je, je tenace que tout le monde comprenne puisque je ne peux pas faire toutes les deux langues à la fois. 50%, 50%, ce n'est pas, pas facile. C'est pourquoi j'essaye de faire ça en français. Et comme il y a des questions qui pourront peut-être venir. Après, je reviendrai pour faire ça, soit en lingala, soit en français, par rapport aux demandes, bien sûr. Pour terminer, je vais, nous allons lire le passage de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31. Je vais lire rapidement. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns, avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à la droite Venez vous qui êtes bénis de mon père. Prenez possession d'un royaume, du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes vous venu. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand, quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses « À l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à, gauche, à sa gauche, « Retirez-vous de moi. » Ok, avant que je ne conclure place écoutez, vous avez maintenant vu, par rapport, il y a royaume. Le royaume ne consiste pas à ce que tu es seulement. Le royaume consiste aussi à ce que, ce que tu fais pour les autres. Ça dit après avoir reçu le Seigneur dans ta vie, tu as de, de, de, de, de, tu, tu dois tu, tu dois suivre tu dois suivre une ligne de conduite. Ça dit après avoir reçu le Seigneur dans ta vie, il va te doter des choses en toi telles que l'amour, la patience, la tempérance, le, euh, la maîtrise de soi. Il va te donner des choses que tu n'avais pas avant. Et lorsque tu, as, tu vas recevoir ces choses. C'est ce qu'on appelle le fruit, en fait, de l'esprit par rapport à Galates Et ces fruits, maintenant, vont servir à d'autres gens, c'est-à-dire ceux-là qui sont devant toi, les humains que tu vois. Maintenant, le Seigneur est en train de nous montrer ici que lorsqu'il va revenir, c'est lui-même qui parle il nous donne les exemples par rapport au bienfaits Tout ce que nous sommes en train de faire pour, pour nos frères, pour nos sœurs, pour aider, pour donner, pour venir en aide, tout ça. ça c'est Cela fait de nous en fait, des enfants de Dieu réellement. Et à la fin, comme il a dit, il va mettre le brebis à sa droite. C'est ainsi pour dire que ceux-là qui vont hériter le Rome des cieux, c'est ceux ceux-là qui feront, n'est-ce pas, la volonté de Yeshua Hamashiach. Ce ne sont pas ceux-là qui, qui prêchent, qui parlent, puisque même dans le même contexte, tu verras que d'autres qui prêchent en son nom, ils dira que je ne vous ai jamais connus. C'est pour dire que ce n'est pas du fait de prêcher, Va, te, va, va faire de toi, n'est-ce pas, un enfant de Dieu. C'est du fait de recevoir Yeshua, d'avoir son esprit et de participer, n'est-ce pas, à l'édification du corps, c'est-à-dire en aidant aussi d'autres gens, en, de, donc en visitant de malades, de prisonniers, tout ça. ça C'est là qui fait de toi un enfant de Dieu qui va habiter le rhum des cieux. Maintenant, voyez, voici maintenant ceux-là qui vont aller en enfer. Et comme je vous dis, ceux-là qui, qui portent de faux cheveux, ils ont besoin, ou bien ils ont besoin d'abord de Yeshua. Lorsqu'ils auront Yeshua dans leur vie, tout ce qu'ils vont commencer à faire, ils vont faire ça d'une manière décente. Ça qui compte d'abord. Mais que le cœur soit d'abord sauvé. Que le cœur soit d'abord gagné. Maintenant, écoutez ce que la Bible nous dit, Mais Yeshua nous dit dans Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. C'est-à-dire à -dire ceux qui n'ont pas, pas fait les choses que les autres ont fait.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 Ils répondront aussi Seigneur quand avons-nous avons vu et faim ou et en soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et navons euh, nous pas assisté et il leur répondra Je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits de ces plus petits c'est à moi que vous ne les avez pas faites et c'est et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. » Vraiment, si tu n'as pas compris, suis encore la vidéo pour la deuxième fois. Oui, puisque c'est tellement clair. Vraiment, même lorsque je, je conclue là, puisque je vois que c'est tellement clair. Ok Mais si tu sais... S'il manque de choses que tu n'as pas bien compris, mais que je parlais vite, tout ça, écris-moi. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de revenir pour parler de ça. Mais ce que je demande à nos sœurs. Si tes cheveux naturels sont bien présentables, soigne ça, présente ça. Ce n'est pas mauvais aussi. Ce n'est pas mauvais. Et si tu penses que tu dois faire des choses... Fais des choses, mais d'une manière décente. Okay? Au lieu de mettre des couleurs comme un perroquet sur la tête, mets des choses quand même qui concordent avec, ta, avec ton teint aussi. Comme tu as la peau noire, tu n'as pas besoin de mettre, une, une, une je peux dire, des cheveux blancs, par exemple. Ça ça, ça, ne concorde pas. Là, c'est un conseil que je te donne. Mais ce que je te demande réellement, ma soeur, c'est que tu donnes d'abord ta vie à Yeshua. Que tu acceptes Jésus dans ta vie et que tu changes ta façon de voir les choses. Peut-être avec euh, cette réception donc du salut, tu, tu auras une, une autre manière de voir les choses et le, et le Seigneur sera réellement glorifié dans ta vie. Et qu'une personne qui a été bénie puisse prendre cette vidéo et donner à d'autres pour que cela aussi puisse être réellement béni. Je vous retrouve bientôt avec une autre vidéo. Soyez béni. Inshallah. de louange et d'adoration, Yeshua, Papa. Hoshalimi nenena bomoi. Combien est précieuse ta bonté, ô oh Dieu. Na kolanda se Well Chuchel Aureans It is an invite IWI I hold our thanks to God God I will L'éternel est celui qui te garde, l'éternel est ton ombre à ta main droite. Psalme 121, 5. Nga. Akin de Wapi Yesu, Sokina ti Kinzelana yo Ma vie dépend de toi, car tu en es la source. Jésus dépend de toi, Jésus, Namo tote, Awana Mokili Oyo, Kolo Toute grâce excellente Et tout don parfait descend en haut Père des lumières, chez elle il n'y a ni changement ni ombre de variation Jacques 1, du 7 ah, oui. I will kiko sala lokola yo, na monite ga na monite oyō ako kiko ninganga yo. yō obele yō na monite konoka kiko banana yō de saliku obele yēshu ah dalicolo to nacemo tomo contacto con nin nanga C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Dans ces combats, tu me couvres de l'ombre de ta main, Yeshua. Zambéra, Salaka, Zambéra, Monaka, Zambéra, Kikokoufa, Beyewana Mata, Zambéra, la Kabiso. Craignez l'éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume Vie, Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Psaume 34